sur lorraine euh, euh, Je suis donc de profession euh, stage femme. J'ai eu, euh, fait à peu près 15 ans euh, dans la stage-femmerie et euh, je suis venue à la kinésiologie euh, en, je crois que c'était en 2017 ou 2018. Euh, D'abord pour moi personnellement, j'avais conçu pour moi une, une kinésiologue. Ça m'avait fait énormément de bien. Et puis après, pendant un an ou deux, j'ai proposé euh, du coup à mes patients euh, de pouvoir consulter une petite euh, Et j'ai vu euh, vraiment euh, tous les bénéfices que ça peut euh, apporter euh, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique. Donc j'avais vraiment des très bons résultats. Et euh, m'en ai eu l'envie euh, d'aller voir un petit peu. Euh, comment ça pouvait euh, fonctionner tout ça et je me suis inscrite donc en 2019 euh, à l'école de commune euh, où j'ai fait mon premier module de base et là euh, j'ai euh, adoré j'ai adoré donc c'était pas vraiment au départ pour une formation professionnelle mais juste pour une découverte et voir si je pouvais allier du coup le métier de sage-femme avec le métier de kinésio et j'ai ensuite, euh, ensuite, du coup, continué avec un deuxième module, un troisième module. Et c'est ça que j'ai aimé, du coup, chez Corréville. C'est l'objectif, c'est pas forcément de terminer tout de suite, mais c'est vraiment d'aller à son autre. Donc, j'ai pu euh, euh, faire euh, vraiment euh, à ma façon. Donc, j'avais envie avec le temps que j'avais, parce que c'est vrai qu'en tant que stage femme libérale, j'avais pas beaucoup de temps. Donc, c'était intéressant pour moi de pouvoir euh, ben, choisir quand est-ce que c'était disponible. Enfin, quand j'étais disponible et quand c'était possible aussi au niveau de l'école, et euh, du coup ma formation s'est étendue avec un petit peu voilà, sur, sur la longueur et euh, finalement ben, il m'est arrivé un moment où je me suis dit tiens ben, pourquoi pas en faire ben, mon métier. Et donc euh, du coup j'ai switché et, euh, et j'ai souhaité du coup après passer en, vraiment en reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, je l'allie aussi avec euh, l'accompagnement en périnatalité. Donc moi, j'axe plutôt ma, ma, ma pratique sur euh, les parents, les bébés, les enfants, avec les réflexes euh avec tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'y vois vraiment beaucoup d'améliorations. Euh, les parents euh, sont vraiment... Euh, Ravi euh, avec euh, ces méthodes-là, parce que ça permet de mieux se comprendre, de mieux, euh, on va dire, euh, de mieux comprendre son enfant aussi, euh, de mieux l'accompagner. Donc, ça, c'est vraiment des, des outils qui sont, euh, je peux, pour moi, fondamentaux. Et bizarrement, j'ai appris aussi beaucoup de choses de mon métier de sage-femme, c'est-à-dire qu'en allant dans des modules comme les réflexes archaïques, la périnatalité, l'éducat, ça m'a permis de voir en fait à quel point les professions médicales, on n'est pas forcément assez formés, je trouve, sur le point de vue émotionnel. Donc j'ai trouvé que c'était un très très bon complément à mon ancien métier à mon de sage-femme.